Re-bonjour, donc moi je vous présente le cinquième livre de la sélection du prix de la vache qui lit 2023. Je vais vous présenter Simon, apprenti dragon, écrit par Christine Sabat et illustré par Francesca Carabelli euh, et édité aux éditions du Poupe euh, Fiction. Je reviendrai sur la première de couverture tout à l'heure. Donc, euh, Christine Sabat, elle vit en Angleterre où elle enseigne dans une, une école française. Elle a écrit cinq romans destinés à la jeunesse et euh, le premier est paru en 2019. Voilà, et Simon Apprenti Dragon doit être le, le dernier. L'illustratiris euh, Francesca Carabelli, elle, elle s'est chargée des illustrations en noir et blanc. Les illustrations sont très parlantes d'ailleurs, euh, on a tout de suite le sourire, même si on ne lit pas le texte, rien qu'à voir les illustrations, on sent que vraiment on ne va pas s'ennuyer en lisant ce livre. Donc Francesca Carabelli, est née, elle, elle est née et elle vit à Rome. Je vais vous détailler un petit peu la première de couverture. Donc nous avons un, dra un dragon bien ventru hein, avec une médaille. Alors je vous expliquerai à quoi correspond sa médaille de champion il a une, une armure, enfin non, un bouclier, comme s'il partait en guerre. Au-dessus de lui, Vibrionne, un moustique sarcastique, voilà. Et il est à côté d'une jeune fille, d'une petite fille, rousse, avec une salopette toute tachée, et on nous dit que c'est la princesse, pas du tout en détresse. Donc, oui, euh, effectivement, ça ne ressemble pas vraiment euh, à l'image qu'on se fait d'une princesse. Donc... Chaque chapitre de ce livre a une particularité, c'est que chaque chapitre a un titre et ces titres correspondent aux au commandements pour être un dragon parfait. Chapitre 1, la médaille du mérite et la récompense attribuée au meilleur dragon de l'académie. Euh, ça, c'est pas très parlant. Un bon dragon ne change pas d'avis comme de chemise. Chapitre 4. Chapitre 8, un bon dragon reste sérieux en toutes circonstances j'ai trouvé ça drôle en fait, et le dernier enfin un des derniers, un bon dragon s'adapte à chaque situation, donc en fait euh, voilà, on fait la connaissance de Simon qui va essayer d'appliquer euh, tous ses commandements, mais vous allez voir que c'est quand même pas toujours facile pour lui Simon c'est un, un jeune dragon qui... Euh, qui est dans le moule, hein. c'est-à-dire qu'il il est dans une école, l'école des dragons, et euh, il est très appliqué, il est très sage, il fait tout ce qu'on lui demande, il ne conteste jamais rien, il a un petit souci, c'est qu'il n'est pas du tout sûr de lui, vraiment pas. Et arrive le jour de la fin d'année scolaire, et avant que les dragons ne repartent chez eux, il y a une cérémonie, comme chaque année, une cérémonie de, de remise de, de médailles. C'est une médaille pour le meilleur élève de la, de la promo. Et à son grand étonnement, le directeur de l'école, qui s'appelle feu Cramé, au, feu cramé pardon, au grand étonnement de, de Simon, eh bien, euh, la récompense du meilleur élève lui est remise. Alors, il n'y croit pas, il croit qu'il y a un autre Simon, en fait. Quand son prénom est appelé, il se dit, euh, bah, dans sa tête, c'est clair que ça ne peut pas être lui. Puis finalement, si, c'est lui, c'est lui qui est l'élève le, le plus méritant de la, de la promo. Mais, euh, alors, il est super content, il est fier. Et par contre, il n'aura pas trop le temps de, de savourer son succès, étant donné que euh, ça va avec euh, la médaille. Hein. Euh, dès le lendemain de cette remise de médaille, euh, le jeune dragon doit s'acquitter d'une mission. Et euh, le directeur euh, photophogrammé, lui, annonce que sa mission va être de veiller sur la princesse Colette, qui est la fille du roi Marcus, le roi Marcus part à la guerre et il ne veut pas laisser sa fille toute seule. Donc en fait, Simon va être chargé de la garder. Alors comme il n'a aucune connaissance des princesses, hein, ça ne faisait pas partie de son cursus, Eh bien Simon va se renseigner, ce qu'est une princesse. J'ai dû chercher par moi-même des informations concernant les princesses. Je n'ai trouvé chez moi qu'un vieux magazine documentaire, tout jauni, expliquant que ce sont des jeunes filles douces et timides qui aiment coudre et jouer du violon. Calmes et placides, ce sont aussi des romantiques invétérés. Elles adorent apparemment qu'on leur donne la sérénade. J'ai donc fait un brin de zèle et passé plusieurs heures à écrire pour Colette un poème dont je suis assez fier. Ensuite, après une étude minutieuse de l'itinéraire emprunté pour me rendre au royaume des couleurs, donc le royaume du roi Marcus, je l'ai appris par cœur pour être certain de ne pas me perdre en route. Ce serait une telle catastrophe si je me trompais de royaume et surveillais la mauvaise princesse. Je frémis rien qu'y penser. Finalement, je me suis frottée de la tête aux pieds pour être tout beau. J'ai bien récuré mes écailles, mes oreilles et mes cornes, aspergé mon cou avec une bonne dose d'eau de lavande et je suis maintenant ce qu'on appelle fin prêt. Allez, en route pour l'aventure. Et donc le voilà qui part. Potofocramé lui propose de prendre quelqu'un avec lui pour l'accompagner durant le voyage. Mais Simon est un jeune dragon assez solitaire. En fait, il n'est pas arrivé à se faire d'amis, parce qu'il est un peu différent des autres. Et du coup, il dit « Non, non, moi, je vais y aller tout seul. Mais à peine parti, il se rend compte que, que quelqu'un le suit. Et ce, ce quelqu'un, c'est Léon, le moustique, qui, euh, qui ne va pas vouloir le lâcher. Alors Léon, il est toujours dans les parages, et là, il a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Simon n'est pas d'accord, mais Léon lui dit Mais t'inquiète, c'est juste. Je vais faire un petit bout de chemin et puis après, je rentre chez moi, je te laisse aller au château. Là-dessus, il arrive au château et il fait la connaissance du roi Marcus. Et le roi Marcus est sur le point de partir avec son armée il part à la guerre. Et quand il voit ce petit dragon de rien du tout, tout jeune, qui a l'air tout timide et pas du tout sûr de lui, ben il se dit que c'est peut-être pas une bonne idée de laisser sa fille. À ce jeune dragon. « Tu m'as l'air bien jeune pour une mission d'une telle envergure », poursuit Marcus, visiblement ennuyé. « Une mission d'une telle envergure Mon documentaire n'avait pas l'air de dire que la princesse type était difficile à surveiller. J'ai l'impression que ce roi me sous-estime. Il ne doit pas savoir que je suis l'élève le plus sérieux de l'académie des dragons et qu'il peut me faire confiance. Je suis un tantinet vexé, mais je me dois... » De rester poli. Euh, ben, euh, comment dire, je, je suis un dragon très travailleur. Dois-je mentionner le commentaire et le bravo de mes professeurs sur mon livret scolaire Je décide finalement de garder cet argument pour plus tard. J'ai beaucoup étudié, en fait, je crois plutôt bien maîtriser le sujet. Quel âge as-tu reprend le roi, manifestement de mauvaise humeur. Tout juste 70 ans, ce qui fait à peu près 11 ans en âge humain. Ces hommes partent dans de grands rires gras et bruyants, tous sauf Marcus. « Je vais demander à Poteau Cramé de te remplacer immédiatement, peste-t-il. J'ai besoin d'un dragon fort et expérimenté, pas d'un genou maladroit qui sort tout juste de l'œuf. » La panique monte en moi. « Me remplacer Ah non alors, j'ai gagné la médaille. Je suis digne de cette mission. »« Eh ben, ça commence mal, me souffle Léon qui volait discrètement derrière moi pour ne pas se faire répéter. Truc machin veut pas te saquer, peut pas te saquer. Je le vois dans son regard. » Votre Majesté, et nous devons nous inquiétudes. La route est longue. Nous ne pouvons nous trouver dans la forêt à la tombée de la nuit, vous le savez. Et puis il faut compter avec les sorcières, les trolls. Je sursaute d'effroi. Il a, il a bien dit des trolls ou ça des trolls. Je déteste les trolls. Fort bien, le coupe Marcus en donnant un coup de pied mécontent dans un caillou qui l'envoie valdinguer à plusieurs mètres de là. Je vois que je n'ai pas le choix. Puis il s'approche de moi en plissant les yeux. Se haussant sur la pointe de ses pieds. Il déclare « Jeune dragon, je te confie ma fille pendant la durée de ma campagne. »« Il est quand même hyper tendu, le mec, » chuchote Léon, caché à présent dans mon oreille droite, « stressé à bloc, et t'as vu sur quel ton il te parle Il ne se prend pas pour une crotte de fée, celui-là. » L'homme continue. C'est une grande responsabilité. Colette ne peut en aucun cas sortir de sa tour en mon absence. Tu n'es pas sans savoir que la nuit, la forêt du royaume des couleurs est extrêmement dangereuse et fourmille d'êtres malveillants. Tant que Colette restera dans sa chambre, elle ne risquera rien. Je compte donc sur toi pour te percher devant sa fenêtre et la surveiller nuit et jour. Est-ce bien compris euh, Ok, bien sûr, votre majesté. Quoi qu'elle te dise, quoi qu'elle invente, car elle est intelligente, ma fille, ajoute-t-il avec une pointe de fierté. Bien sûr, votre majesté, bien sûr, votre majesté, bien sûr, votre majesté. Change de disque, Simon, on dirait que ton cerveau a buggé, soupir Léon, tout doucement. Voilà, donc en fait, là, on fait la connaissance, on fait un peu plus connaissance avec Simon et et Léon, et on voit tout de suite que les deux caractères sont complètement différents euh, Simon, il n'ose rien refuser à personne, il, il a peur de, de, de mal faire alors que euh, Léon, lui, euh, lui il porte des jugements sans problème, il a un langage euh, assez, euh, assez leste on va dire et donc ils vont faire la connaissance de la princesse alors euh, Simon va rapidement se rendre compte que la petite Colette ne ressemble pas du tout à une princesse classique. Elle porte une salopette, toute tachée. Elle a les cheveux sales. D'ailleurs, elle aura les cheveux sales durant toute l'aventure. Et donc, Simon se dit qu'il bah, est un peu désemparé. Quoi. Il avait essayé de prévoir le truc, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc, les voilà qui font connaissance tous les trois. Et dès le départ, Colette annonce la couleur. Elle ne va pas rester tranquille dans le château. Elle, ce qu'elle veut, c'est partir à la découverte de la forêt. Et les voilà qui vont partir. Ils vont rencontrer effectivement des tas de, de créatures euh, fantastiques. Une sorcière, des trolls euh, et plein d'animaux bizarres. Et, et ils vont euh, aller au devant de, de beaucoup de dangers. Mais ils vont bien s'en sortir. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette... Euh, dans cette histoire, dans ce roman, c'est la, la complicité qui naît entre les trois personnages qui sont très très différents les uns des autres. Euh, Simon va changer, il va prendre un peu d'assurance. Euh, Léon le moustique va, va s'avérer beaucoup moins, euh, comment dire, beaucoup moins acariâtre, beaucoup moins euh, sarcastique hein, que prévu. Et la petite Colette, bah, ma foi, euh, elle, va, elle va nourrir une une véritable affection pour ces deux personnages. Voilà, c'est une très jolie histoire, c'est très drôle. Moi j'ai beaucoup aimé, surtout les dialogues quand, quand Léon intervient, donc je vous conseille fortement de, de lire ce, ce roman. Merci.